En fait, cette bande dessinée, elle vient du fait que Vincent me l'a proposée et qui m'a convaincu de, du bien fondé de la faire et de la dessiner. À chaque fois, il me propose des histoires et je lui dis que je n'ai pas le temps, que j'ai d'autres projets plus importants que ça, personnels, à faire. Et en fait, il est très malin. C'est un auteur de théâtre. Il raconte très bien les histoires et avec le temps, il commence vraiment à bien me connaître. Et du coup, il m'a fait le pitch euh, visuellement par Zoom parce qu'il habite en Belgique et moi à La Réunion. Et il me connaît très bien, donc il tape sur des axes qui me touchent, euh, l'enfance, euh, le fait d'être bien dans ce monde, de porter un joli regard. Et du coup, à chaque fois, je lui dis « t'es vraiment un enfoiré, on va la faire ». Je pense effectivement qu'il y a une forme d'amour de, de Romain envers Mademoiselle Sophie, son, son institutrice, mais c'est pas vraiment de l'amour, oui, ça va être plus une forme de de bienveillance extrême ou une sorte d'amour maternel, c'est quelqu'un qui l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle lui a beaucoup apporté et qu'elle est très enveloppante avec tous les élèves, elle est très très douce avec tout le monde, euh, aussi douce qu'elle est ronde, du coup. Et... et du coup, lui, il a vraiment la bienveillance de l'enfance, en fait. Les... les enfants, ils supportent pas l'injustice, en fait. Même s'ils peuvent être très injustes entre eux, des fois, ou méchants malgré eux pour appartenir à des groupes ou des choses comme ça, foncièrement, un enfant est bon, en fait. Ce que les adultes ne sont pas forcément. Et du coup, je pense que c'est ce, ce vers quoi il tend, en fait, c'est qu'il a vraiment envie de, de justice et de comprendre. Et un enfant, tous les enfants ont envie de comprendre ce qui se passe quand, quand c'est injuste, qu'on leur explique. Et si on ne leur explique pas, ben, ils essayent de comprendre par eux-mêmes. Et bien, Romain, c'est ce qu'il fait. On, je ne sais pas si on définit, si on réfléchit à une cible quand on fait une BD avec Vincent, mais je pense que oui, euh, malgré tout. Je pense qu'on a envie de parler à, à tout le monde. Et c est, c est, en fait, ce n'est pas des BD jeunesse, euh, C'est des BD qui peuvent être lues par des plus jeunes. Les Ombres, notre première BD qui était une fable sur les îles, c'était peut-être moins sur l'exil par contre. Euh, C'était peut-être moins le cas, euh, ça pouvait être lu à partir de 10-11 ans. Là, ça peut être lu vraiment par des, des tout jeunes, je pense, et par des grands. En fait, c'est un peu comme le petit Nicolas de San Goscinny, quoi. C'est des, des souvenirs d'enfance, des choses qu'on a oubliées, qu'on a un peu mis de côté, qui sont peut-être un peu enterrées et qui, qui ressortent et qui font du bien, en fait. Et en fait, ce qui nous fait du bien, c'est de retrouver justement cette part d'enfance. Et du coup, cette part d'enfance, il faut la raconter aux adultes, en fait. Et cette part d'enfance, c'est porter le regard au bon endroit, c'est porter le regard là où c'est beau, c'est, euh, ouais, c'est trouver de la beauté, de la poésie dans le monde qui nous entoure, en fait. Et ça, les adultes l'oublient un petit peu, on se plaint très souvent de plein de choses. Mais il y a quand même toujours des choses qui sont belles, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qu'on aime, il y a des choses qui apparaissent dans n'importe quelle situation qui sont magnifiques, un oiseau, la couleur d'une feuille, n'importe quoi, en fait, il y a de la beauté partout. Et euh, du coup, je pense que quand on fait les BD avec Vincent, il y a vraiment cette idée-là de parler de l'enfance, de cette part d'enfance et du regard que les enfants ont sur le monde et qu'on devrait un peu plus avoir en tant qu'adulte. En fait. Moi, quand Vincent m'a apporté l'histoire, c'est vraiment de lui que vient cette idée de Mademoiselle Sophie, euh, qui, est, qui est grosse, et cette idée de la, de la grossophobie, de la boulimie, de la représentation des, des corps, de comment on existe avec son corps pour soi, pour les autres, euh, comment les autres le renvoient, etc. Moi, ça, ça m'intéressait, et en même temps, je trouvais ça... Au début, je me suis dit que ça va être compliqué graphiquement de ne pas être trop caricatural. Et, et en même temps, ben, je sais que dans tous mes dessins, j'essaye toujours d'être très doux, et poétique donc j'ai quand même fait quelques recherches et en fait elle est arrivée hyper facilement euh, et c'était assez évident. Après j'ai des personnes, des très bonnes amies qui sont grosses, mais très grosses vraiment et qui sont instites en plus et dans une amie, euh, ouais, je lui ai montré un peu les dessins pour savoir si c'était gênant ou pas, elle m'a dit non mais en fait c'est très beau, elle est très chouette et je lui ai raconté l'histoire vite fait, elle m'a fait bah, dis-moi pas plus j'ai juste envie de la lire en fait et voilà je me suis dit qu'il fallait pas s'interdire ça donc, euh, donc l'histoire de Vincent est belle, moi j'ai essayé d'amener des dessins qui étaient doux. Après, euh, voilà, on essaie de faire quelque chose de, de tendre et poétique. Bah, en fait, moi, toutes mes, toutes mes BD sont faites de manière euh, traditionnelle. Après, pour chaque bande dessinée, j'essaye vraiment de trouver un style qui correspond à l'histoire qu'on m'apporte. Euh, là, avec Vincent, ça fait trois, trois histoires qu'on fait ensemble. Les ombres, donc la fable sur l'exil, c'était un style où il y avait un, un peu d'empreinte de Gustave Doré, de plein de choses, parce qu'il y a plein de chapitres très différents, et c'est une fable sur le parcours des migrants, donc il y a plein de moments graphiquement qui sont très différents et qui ont besoin d'être forts indépendamment les uns des autres. Sur Incroyable, par rapport à l'histoire qu'il me racontait, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit « bon bah c'est p. <rire> voilà. Bon, sans paix, ça, ça a l'air très simple et très chouette, mais c'est très compliqué. Euh, et du coup, j'ai commencé à recopier un peu du sans Sampé pour comprendre, en me disant oh, « putain, quel génie ». Et ça va être vraiment dur et du coup je, je tends un peu vers ça euh, après toutes mes ouais toutes les techniques que j'utilise à chaque fois c'est de la c'est de la couleur directe, c'est toujours un travail directement sur le papier et c'est toujours ce cette quête un peu d'essayer de, de me poser des questions, de voir vers quoi je tends, et d'essayer de trouver des solutions, et surtout d'avoir des petits moments de grâce en fait. Moi je ne cherche que ça, enfin dans la vie, tous les jours, dans, dans le dessin, dans, dans tout, c'est d'avoir des, des belles surprises en fait, des choses qui me font pétiller les yeux, qui peuvent même m'émouvoir, je peux être ému des fois d'un truc que j'arrive à faire en dessin, parce que je sais que ça ne se reproduira jamais. Donc il y a une part d'accident, et de provoquer les accidents, mais en fait c'est comme dans la vie, forcer, les, pas forcer les choses mais, mais tendre pour que les choses arrivent en fait et dans mon dessin du coup il y a dans ma manière de travailler il y a ça et donc c'est de l'encre avec par dessus de l'aquarelle et, et du pastel pour amener un peu de texture et quelque chose d'un peu doux encore un, un dernier vernis mais je vais faire mes planches je sais pas je fais cinq planches par jour en gros je dessine assez vite euh, et quand je fais les couleurs je fais les couleurs sur cinq planches quasiment d'un jet euh, donc ça va très très vite et je peux me planter et ça peut réussir, des fois il y a un peu de magie. Ma bah, mes influences, elles ont, il y en a tellement. Je pense qu'il y en a tous les tous les mois des nouvelles euh, qui arrivent en fait. Et elles sont, pff, ouais, elles sont tellement denses dans, dans les ombres. C'était c'était Gustave Doré euh, pour incroyable et Mademoiselle Sophie, c'est c'est Sampé. Dans l'écriture, il y en a, oui, ça, ça va de la littérature, du théâtre, euh, de réalisateurs. J'ai fait Le Maître de Balantra, qui était une adaptation de Stevenson. Et mon influence, ben, c'était Stanley Kubrick avec Barry Lyndon. Euh, et, voilà, et la musique m'influence aussi, parce que je dessine en musique. Donc souvent, j'ai un morceau, un album ou un auteur qui va m'accompagner pendant toute la réalisation d'un album. Là, c'était moins le cas sur, euh, sur Mademoiselle Sophie, du coup, parce que c'était peut-être moins musical comme, euh, comme bande dessinée dans, dans l'idée... Euh, un peu romantique. Mais oui, les influences, elles sont, elles sont sans fin. Dans, dans la BD, il y en a, pff, il y en a tellement. Euh, ouais. Ouais, je viens de découvrir le, le travail d'Arnaud là sur, sur Brancusi. Je ne connaissais pas. Je pense que je vais, je vais essayer de recopier un petit peu pour comprendre exactement. Je vois comment il fait. Mais je trouve ça admirable, en fait, parce qu'il. Il fait partie de la suite de gens qui ont déjà installé des choses, des gens qui font des choses en gravure, en peinture, et il amène ça dans la BD. En fait, tout ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des choses ailleurs et de les ramener pour faire évoluer le médium et pour raconter mieux, en fait. Et voilà, Pour créer de, créer de la beauté, c'est toujours ça. Et en fait, de la beauté, il y en a partout. On pioche des petits bouts, on fait sa cuisine à soi et on la ressort à notre façon, avec notre sensibilité. C'est tout. Elle, la vie d'un enfant, il est toujours... Euh pas lapidaire mais juste en fait une simple justesse il se pose pas autant de questions c'est très très évident en fait on efface vraiment des formes d'évidence euh, de, de justice de bah, encore une fois de, de, de pure beauté de, de ce qui est en fait il y a, ya beaucoup moins de paramètres qui rentrent en, en compte qui vont embrouiller la, la réflexion en fait. Nous on a plein de paradigmes quand on est dépressif de l'histoire qu'on a eu avant, de choses qui reviennent, qui nous font mal, alors que des fois la question elle est toute simple, on n'est pas bien, et ben va-t'en lui il te fait du mal, arrête de le voir, ou... enfin, a... c'est des trucs très simples en fait. Moi j'ai un gamin, euh, des fois je lui... ça m'est arrivé de lui raconter mes peines de cœur ou d'autres soucis, et en fait il est très simple, il me, répond, il me pose une question, et en fait, je lui apporte une réponse, et en lui apportant la réponse, en fait, j'ai compris. Et je fais, oui, en fait, c'est juste ça. Voilà. Et moi, il m'arrive beaucoup. Je fais des reportages en bande dessinée, et là, j'ai fait un très long reportage, ça n'a rien à voir, mais sur SOS Méditerranée, où je suis parti à bord de l'Ocean Viking, et je rencontre énormément d'enfants. En fait, et je leur explique la situation qui est très complexe. Hein. Il y a, tous les adultes ont plein d'avis là-dessus, politique, économique. On a toujours des raisons de dire oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Les enfants, ils trouvent juste ça injuste en fait. Voilà. Pourquoi on les accepte pas Parce qu'il n'y a pas assez de travail. Oui, mais ils vont mourir. Voilà. En fait, c'est des trucs très simples. Et en fait, je pense que si on se pose juste les, les questions en apportant des réponses très simples d'enfants, tout, tout est plus simple en fait. On ne fait que se compliquer la tâche. Moi, je, je fonctionne à l'envie, donc chaque album est une nouvelle aventure, et il faut que ce soit une nouvelle aventure, et jamais une répétition. Donc il euh, faut que j'ai vraiment envie de la faire. Euh, là, avec Vincent, ça se passe merveilleusement bien, donc à chaque fois, il arrive à me convaincre que c'est indispensable de la faire, et je me laisse convaincre parce que c'est un, un beau moment. Euh, et puis moi, comme je le disais, je fais beaucoup de reportages, donc mon temps il est partagé en fait entre des reportages qui sont assez costauds, euh, qui me prennent beaucoup d'énergie et beaucoup de poésie. Et du coup, sur des BD comme celle avec Vincent ou sur de la jeunesse, j'en ai vraiment besoin parce que ça me recharge en poésie, en fait. Et du coup, ça me permet de repartir et de porter à mon tour peut-être un regard un peu d'enfant euh, et d'amener un peu de beauté dans des coins où il y en a un peu moins. Et en tout cas, dans, la trouver parce que même dans les coins, il y en a on croit qu'il n'y en a pas. C'est peut-être là qu'il y en a le plus, en fait. Bah, bah, il ouais, y a plein de projets qui, se profilent, enfin, qui sont en cours d'écriture. Comme je suis parti sur l'Ocean Viking, j'ai passé trois mois avec SOS Méditerranée et tiré sur un, quasiment un an. Euh, là, je fais une, une grosse BD de ce récit euh, en reportage euh, pour les éditions des Arènes. donc Ça va être une grosse BD de 200 pages euh, là-dessus, qui est en cours d'écriture que je dois finir pour la fin de l'année. Il euh, y a une autre BD sur mon père, qui s'appelle l'Afrique de papa, que j'avais déjà édité il y a quelques années en petit format. Mon père est mort depuis. Euh, du coup, mon regard a changé sur mon père. On n'a pas le même regard sur nos parents quand ils sont morts, quand ils sont vivants. Euh, on les comprend sans doute différemment et parfois mieux. Bon, ça, en tout cas, c'est mon cas. Du coup, je vais raconter ça. Donc, c'est deux bouquins assez denses et costauds qui vont permettre de fermer des portes qui restent joliment ouvertes en fait en même temps, donc c'est assez chouette. Euh, et puis il y a sans doute une prochaine BD avec Vincent, parce qu'il a réussi à me convaincre qu'il y a trois jours d'une nouvelle histoire. Donc euh, je pense qu'on va y aller. celle-ci, on l'écrit quasiment à deux, parce que ça va être l'histoire d'un petit gamin qui a 10 ans et qui décide d'écrire ses mémoires, parce que le monde des adultes n'est pas suffisamment intéressant. Et il est temps pour lui de raconter vraiment des choses hyper belles. Voilà. Donc là, on mélange des histoires de Vincent, des histoires de moi, et en fait, on a passé une journée ensemble à Paris où on se racontait un peu des, des contes de, de Noël, chacun de, de nos histoires personnelles, en fait. Et du coup, lui, il, il incruste ça dans, dans la matière scénaristique. Moi, je vais commencer à dessiner, et puis ça va être un ping-pong, et ça se trouve, ça sera un album. Bah, ce, qui, ce qui peut créer des incohérences hein, dans la distance avec Vincent qui est en Belgique et moi à La Réunion, c'est que lui à chaque fois il m'appelle, il est en pull et moi je reviens de la plage et je suis plutôt bronzé. Donc à chaque fois je lui dis qu'il y a un problème de focus et de couleur à l'écran pour pour pas, pas l'embêter. Euh, non Après il y a des petits décalages horaires, mais en fait c'est aussi assez plaisant d'être loin. Euh, parce que du coup quand on se retrouve on est très content de se retrouver et puis on avance vraiment chacun de notre côté tranquillement euh, après c'est vrai que comme il dit de manière belge c'est très gai de, de se voir à chaque fois on est vraiment content Puis, ça fait dix ans qu'on bosse ensemble et en fait ça fait je crois sept fois qu'on se voit seulement euh, sur dix ans donc c'est très peu euh, mais en fait on se laisse le temps chacun d'avancer à notre rythme des fois pendant cinq mois je lui donne pas de nouvelles de la bd j'avance pas du tout il me dit rien et je lui envoie des planches, il est content. Et en même temps, à chaque fois que je lui envoie des planches, lui, ça lui amène des nouvelles idées de dessin. Quand il m'envoie des dessins, ça amène des nouvelles idées de. Voilà. C'est un, un ping-pong qui, qui est hyper chouette en fait. Et du coup, la distance, oui, la distance permet tout. Enfin, on ne lève rien, il faut juste la gérer comme il faut.